Le calendrier de l'Avent 2016 de Toadie Pies. Jour 16. Une femme, peu avant Noël, dit à son mari qu'elle aimerait recevoir quelque chose capable de monter de 0 à 100 en plus ou moins 4 secondes. Le mari, très consciencieux, va lui acheter ce qu'il faut. Pour Noël, elle reçoit donc une balance.